Alors, vous devez vous demander euh, où trouver des plantes sauvages comestibles. Je vous ai montré plusieurs fois où j'habitais, donc peut-être que vous vous dites euh, « bah oui, c'est facile, euh, quand on habite à la campagne ou à la montagne, il y a plein d'endroits où on peut récolter des plantes sauvages comestibles ». Et bah oui, c'est facile, il n'y a, a pas de doute, c'est beaucoup plus facile. Mais sachez que même en ville, euh, même à Paris, il y a des plantes sauvages comestibles. Il y en a de partout en fait. Euh, si vous n'en voyez pas, c'est qu'il y a des jardiniers qui ont euh, euh, soit passé un coup de râteau, soit un coup de sarcloir, soit au pire euh, de l'herbicide. Mais en fait, les plantes sauvages comestibles poussent de partout, tout le temps. Donc ça c'est la, la première chose, Donc il y en, il y en a toujours en fait, il y en, a, il y en a toujours autour de nous, elles poussent toujours autour de nous. Après pour les récolter, pour pouvoir les manger, c'est vrai que ça c'est autre chose. Là il, y a, il faut faire attention en fait au, à là où on va les récolter, donc il y a plusieurs types de pollution, il y a les pollutions canines, féline, euh, il y a les pollutions intentionnelles ou inintentionnelles chimiques, et puis il y a les pollutions atmosphériques, des, euh, des polluants de, de carburant, des choses comme ça. Donc là, euh, ben en fait, on va prendre des précautions en n'oubliant pas que la plupart des, euh, des maraîchages, hein, puisque en fait, la nourriture qu'on peut trouver euh, dans, les, euh, dans les supermarchés ou euh, que ce soit bio ou pas, euh, bah de toute façon euh, ont les mêmes problématiques de pollution. Alors quand c'est en bio, il y a certaines obligations qui, qui facilitent le fait de ne pas recevoir de pollution. Déjà, bon, le, le producteur, lui, ne, ne met pas de.. Euh, comment on appelle ça De. J'allais dire polluant euh, chimique d'un tronc chimique. Et puis, on va lui demander d'avoir de, une exploitation à plus de 50 mètres d'une nationale, 100 ou 300 mètres d'une autoroute. Voilà, des choses comme ça. Donc, on peut très bien faire exactement la même chose, en fait, prendre ces précautions-là, s'éloigner des sources de pollution. Et pour ceux qui ne mangent pas forcément bio, sachez qu'il y a des maraîchages qui se trouvent le long des autoroutes. Donc voilà. Euh, après vous pouvez voir sur mon site, il y a des. j'ai mis plusieurs articles sur le, concernant la pollution et qui vous expliquent euh, comment repérer un lieu pollué ou pas. C'est assez facile, vous verrez. Il n'y a pas besoin d'être euh, un spécialiste des pollutions ou des plantes sauvages comestibles. Donc voilà les deux euh, clés dont je voulais vous parler aujourd'hui sur où récolter les plantes sauvages comestibles. Vous avez aussi un autre article qui, qui, peut, qui vous explique euh, les 10 types de terrains où on peut trouver des plantes sauvages comestibles. En tous les cas, sachez que si vous allez sur mon site, vous trouverez un guide qui est complètement gratuit et qui vous expliquera nombre de choses pour récolter les plantes sauvages comestibles. Donc rendez-vous sur gourmandise-sauvage.com. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et les cadeaux et tout ce que je peux apporter comme ressources sur le site. Voilà, merci, bonne journée